C'est pas la Ay, ay, ay, ay, ay, ay. quel monde qui est pour la première fois même si quelqu'un sortir sorti qui est sauvé vous pouvez garder nous gardez nous directement Quelle est chaque monde au moins il faut que Jésus soit l'église qui va y au moins pour Jésus, l'église, il va y répondre à Satan Alléluia Alléluia Écoutez-moi parole, là, je suis campé dans ce le monde Si je suis dans ce territoire, je suis là Je suis campé dans ce le monde là Je suis défié la puissance de l'ennemi Au nom de Jésus-Christ veux faire comprendre pas qu'il y a l'église Jésus-Christ sur la terre. Pas qu'il y a représentant Jésus-Christ sur la terre. Mais moi me camper dans de la terre. Ouais! Et côté la parole là, Canada et branlé, États-Unis à peu branler, tout côté monde qui a connecté, il a dit oui, oui, ça son nouvelle ère. Nous y a, qui veut sauver, sauver doit sauver. Mon qui veut sauver, ouais, sauver. Qui veut embarquer? Dominate, Yeah. Et à tu as voilà, Vous, moi dimanche 18 au jeudi 22, gratin année, mais bon, plus long, on t'y gratte, butin gratin année, ouais, mon gars, là, au nom de Jésus, on Satan. On Satan le et jusqu'à présent, nous le sent pas qu'à étudier. Jusqu'à présent, je ne suis pas qu'à faire l'argent. Ah, combien de monde là, ça. Où tu es sous ça? Jusqu'à présent. Satan, pas qu'à faire m'a l'argent. Ja. Jusqu'à présent. Satan, pas qu'à faire fréquent dans le sens Jusqu'à présent. Après, pendant 43 ans de conversion, Satan n'a pas la gueule dans la femme. Bon défi, bon Dieu lancé. Monsieur, nous, chaque fois que nous avons eu le nous après 23 ans, il n'a pas la gueule dans la femme. Après 21 ans, Satan n'a pas la gueule dans la femme. Après 23 ans, et bon, fais ça dans le fait là, non Il ah, semble que Satan a un bouchon. Jean -M. Fréquent. Ah. ce fréquent. Est-ce que nous, là, jusqu'à présent, Satan n'a pas qu'à la gueule dans la raquette. Et tout ça, il y en, bon Dieu pour bon moi qui pas justifier. qui semble monsieur jeune bouchon. Bouchon, ce n'est pas Amel, non Bouchon, c'est Jésus. Vrai l'évangile là. Est-ce que... Est-ce que nous même là Jésus. Hakti Amel. Sakti Amel. Mais Jésus. Parce que même pour ma pendant ce n'est pas le ciel revenu pour me dire peuple a ça pour lui. De tous les temps, bon hein? Dieu est toujours tout puissant. Mais l'aile par exemple, bonhomme, il est impuissant. Tout le monde a la kinérame. Mais je l'ai dit, attendez, ça m'a dit. De tous les temps, Non, mon Dieu, est toujours tout puissant. Mais elle n'y pas non-homme. Ou bien il n'y a pas de non-femme. Il est puissant. Lui. Là, dans le pays, je me place pour Dieu. Et il m'a scellé. Et pour mon Dieu, pas être dans ni ni à Pas moi-même. Tout Tout Et ça fait un appel à ce message. Afin, monde ne dit pas qu'il y vrai évangile là. Jésus n'est pas, pas réel. Tout docteur Canada, tout docteur ici, docteur en médecine, docteur en théologie qui dévie ou bien qui voilait. L'évangile n'est pas réel. Ah, ah, ah, Est-ce que nous là avec moi? Et si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Dont le dieu de ce siècle avec leur intelligence pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile à dire que l'évangile a con gloire louia l'évangile a con gloire l'évangile a con gloire Monsieur Musicien, l'évangile à vos gloire. Pasteur Daniel. Pasteur Charles, monsieur, pasteur Abel, toutes messieurs, dames, L'évangile a vos gloire. Si la gloire de l'homme, si que la gloire de Satan, si que la gloire politique, monsieur, pourquoi pas la gloire de l'évangile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 Faut que vous nommez capé pour gloire à la descende. Gloire à la lion et à l'édesse. Mais il faut que vous nommez capé, il faut que vous femme qui campe. Louya. Faut que vous y a la kina. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Dieu m'a beaucoup taula kona, beaucoup, bye, m'a beaucoup taula l'amen. Dieu est pas content l'évangile, il est bon, gloire, il go gloire là dedans. Mais foi bon Dieu, je ne pour gloire là descendre Foi bon Dieu, il gagne gloire, il gagne gloire, il gagne gloire là dedans, il gagne gloire là dedans. Alléluia, alléluia, il gagne gloire, il gagne gloire, il gagne gloire. Soit l'église ou pas sortir de la présence de Dieu. Et bah, pa, et pas pa l'église. Soit nous l'église, ou pas. c'est quoi bien ramasser dans la main ou d'abord. Et s'il vous plaît. Et le Saint-Esprit a dit pour me dire nous encore. Pour me dire l'humanité. Gloire à l'évangile. Et à le Amen. Amen. pas dans la pile monde. Gloire à l'évangile là, c'est pas dans tout le monde. Gloire à l'évangile là, c'est pas dans tout le monde. C'est pas dans les méga church. Gloire à l'évangile là, c'est ça qui a traversé un nom qui a sorti. C'est effet l'évangile là, fait sur moi. Amen. Et puis tout le monde a pu vivre là. Louya. Droit à l'évangile, est-ce que le médecin dit, point final Et puis l'évangile a dit, point aller à la ligne. Monsieur le médecin, il y a trois ans à, à madame ni. Là, le fait analyse, médecin. Écrit pour lui stérile. Un pour sa chance. Un pour sa chance. Pour l'enfanté. Le médecin dit stérile. Un pour sa chance. Je sais pas pour le résultat de là vie. Le fini prend petit tout. Le mal madame a commencé. prend petit tout. Alka médecin. Et puis dit gloire à l'évangile là. À la tout examen. Amen. Moi, là, je suis allé là dans la vie, je me dit mentir. Je me mettre de côté. Pas mettre ça je me dit menti. Mais quand il y a madame, nous avons un gros bout de garçon avant de dire, là. Amen. Amen. Amen. Eh, eh. Ça veut dire gloire. You want to <laughs> I will do it. I I will do it. I will do it. I will do it. I Laissez d'alènes vivre sous le, le, cédale, le viseau, moment pour la couchette si vous avez dans gros aventure. Et puis, je dit dis, c'est accouchement. Je ne vais pas prendre Gol Amen. Je me dis, le V accouchement. Pendant les États-Unis, je vais contrôler. Je vais contrôler contrôlé sous mes thèmes. Et c'est d'alènes bien accordé avec moi. me c'est là. Je elle t'a supposé accoucher. Il veut accoucher? Il dit en contrôle. Il dit c'est pas d'accord avec la Mais il dit c'est vais ici, ça ici. moi. il le moi. Je le prophète pour moi. Je vais pour moi. Il vais le faire pour moi. il vais le faire pour moi. Je dit il Je Puisque vous connais Amel vous faites fait un miracle. La tante pour une tante petite en petit, Entendez-moi, c'est qui? Qui, qui danger? Amen. Moi, le docteur lui dit, me dis, prends un mon nom pour moi. Je dis, docteur lui ne c'est pas misé. pour moi et au compte qui dernier résultat là docteur a dit spécialiste docteur chaleur, il dit Tout spécialiste dit si nous fait quelques minutes nous perdons le bébé Si ça qu'a fait comme ça a plus de Est-ce sur le jeu là. Est-ce sur ça. Bon, moi, je lance un défi dans tout le pays à la NEP. Il faut me dire, démontre la à plonger déjà. Démon ce ça. Je dis occupé l'île là. Et s'il plongeait, il est plus chef là, qu'est-ce qu'il a plongé